Bonjour mes chers élèves de CM1 et d'autres en classe aussi. Bienvenue sur votre chaîne Je Communique civile. Alors cette fois c'est vocabulaire. Les civics. J'observe et je découvre. Je recopie chaque couple de mots et souligne la partie commune aux deux mots. Ça veut dire le radical. Et j'entoure dans le deuxième mot ce qui a ajouté. Et je recopie la phrase ci-dessous avec les mots qui conviennent. Petite question ici, qu'est-ce qu'un suffixe D'accord, et qu quels sont les suffixes utilisés pour former des mots Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre livre, euh, la ronde, page 147, pour avoir euh, ce que je dois savoir, pour avoir, et pour lire ce que je dois savoir, euh, je retiens. Et puis, on a euh, pendant cette séance de vidéo, je vous montre, il y a quelques activités à corriger. Toujours pour vous faciliter, bien sûr, l'apprentissage à distance via YouTube. Alors, euh, je manipule les suffixes. Les suffixes. Alors, les suffixes, c'est un... Voilà, pour former le deuxième euh, mot. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire On peut ajouter des lettres derrière le premier mot. Ce n'est pas devant le mot. Parce que derrière le premier mot, euh, ça, ce qu'on appelle ici suffixe. Et devant le mot, ça, ce qu'on appelle euh, préfixe. Cet élément, bien sûr, s'appelle un suffixe. Alors, euh, recouper chaque couple de mots et souligne de la partie commune aux deux mots, le radical. Voici la réponse. Alors, euh, recouper chaque couple de mots et souligne la partie commune aux deux mots. Alors, euh, pour souligner, c'est facile, c'est rapide. Oui. voyez. C'est opère avec R, c'est chante, c'est école avec L. Pourquoi Parce qu'on ajoute ici, bon, on dit rapide rapidement, opère, opération, chanter, chanteur, école, école. Alors on ajoute mon, action, heure et IE, ce sont des suffixes. Lente, lentement, plant, plantation, jouer joueur, épice, épicier, c'est la même chose ici, on dit lente, plante, joue épice, comme ça. Alors normalement c'est épice avec C, joue plante, lente, colle, chante, père, rapide, le... On copie chaque couple de mots et celui de la partie commune. C'est ça, ce qu'on appelle la partie commune aux deux mots. Alors, on tourne dans le deuxième mot ce qui a ce qui est ajouté. Alors, ce qui est ajouté, c'est aimant et action, heure, i. C'est la même chose ici, mon action, heure, i. Alors, euh, pour euh, former le deuxième mot, on a ajouté des lettres derrière. Le premier mot, cet élément s'appelle un suffixe. Pour former le deuxième mot, on a ajouté des lettres derrière le premier mot. Cet élément s'appelle un suffixe. Alors, partie des exercices ou des activités, on dit, entoure tourne les suffixes dans chacune des mots. Alors, il y a doucement, normalement, calmement, vivement, heureux, paresseux, courageux. Poléreux, adorable, habitable, mangeable, pliable. Alors, pour chaque série de mots ici, il y a certains suffixes hein? qui se trouvent euh, fréquemment. Complète les mots par un des suffixes suivants heure, I. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici Je complète les mots ici. A ah, C est, C est fixe. Heure et un I. Voici donc la correction. Alors on continue. Euh, Qu'est-ce qu'on dit ici? Euh, alors il y a mon. Il y a normalement. Toujours avec mon. Euh, calmement. Ce sont des adverbes. <coughs> alors, doux, doucement. C'est le passage de l'adjectif. Euh, vers euh, l'adverbe doux, doucement doux, douce, doucement normalement, calmement vivement on dit vif vive, vivement alors la même chose ici heureux alors il y a eu, paresseux courageux coléreux alors, heureux, paresseux, courageux et coléreux. La même chose ici. On a humble, habitable, mangeable et pliable. Doucement, normalement, calmement, vivement. Heureux, paresseux, courageux, coléreux, adorable, habitable, mangeable et pliable. Alors première ligne c'est mon, deuxième ligne c'est eux, et troisième ligne c'est Pour deuxième exercice, complète les noms par un des suffixes suivants soit -eur, soit -ien, soit -ier. On dit un pêcheur, d'accord Alors, je vais écrire ici. Alors un pêcheur avec e, u -eur. Un pêcheur, un écolier avec est un collégien avec i un composite avec ist, un un composi un compositeur, pardon. Un compositeur un musicien, un plan un pêcheur, écolier, magicien, Collégien, compositeur, musicien et plombier. Alors ici, dans cette activité, à l'aide du radical, par exemple, imprime, par exemple, violon. À l'aide du radical des mots soulignés, euh, forme un mot de la même famille pour compléter les phrases. Et on dit un imprimeur et c'est lui qui livre, un violoniste joudu, un pharmacien travaille dans une, un fleuriste un un vendu, un poissonnier vendu, un potier fabriqué, un boulanger travaille dans une. Et quatrième activité, il faut compléter les mots avec les suffixes « action, âge » ou « e » mot. D'accord alors, on continue. Alors, l'imprimeur est celui qui imprime des livres. On dit imprime. Imprime des livres. Ah, C'est le verbe imprime, qui vient de l'impression. Un violoniste joue du violent. violon. Violon. Voilà, du violon. Un pharmacien travaille dans une pharmacie. Bon. Un floriste vend des fleurs. Un poissonnier vend du poisson. Un potier fabrique des pots. Un boulangerie. Un boulanger travaille dans une boulangerie. Alors un boulanger travaille dans une boulangerie. Alors, un imprimeur est celui qui imprime les livres. Un violoniste joue du violon. Un pharmacien travaille dans une pharmacie. Un fleuriste vend des fleurs. Un poissonnier vend du poisson. Un potier fabrique des pots. Et un boulanger travaille dans une... Euh, maintenant quatrième activité complète les mots avec les suffixes action âge et homme. opérer c'est faire une opération on dit opération ranger c'est faire du euh, rangement Agrandir, c'est faire un agrandissement. Coller, c'est faire un collage. Afficher, c'est faire des affiches ou affichage. Animer, c'est faire une animation. repasser, c'est faire des euh, repassages. Alors, restez uniquement ici, cinquième activité. Complète chaque radical en lui ajoutant un suffixe et toi des mots soulignés. Par exemple, au musée, il y a des tableaux de grands peintres. Alors, complète chaque radical en lui ajoutant un suffixe et toi des mots soulignés. Oui, euh, les, les peintures. on dit des peintures de Picasso sont très célèbres c'est une grande œuvre d'art moderne, des artistes connus, des artistes Des artistes connus viennent exposer leur œuvre. Il est difficile de sculpter cette pierre, mais ce sculpteur. Ce sculpteur le fait avec talent. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit de suffixes. La prochaine leçon sera donc aussi. Intéressante de vocabulaire. Je vous remercie, mes chers élèves. Au revoir et à la prochaine.